Bonjour les loulous, vous arrive-t-il de, de dire bonjour à des gens que vous ne connaissez pas Tout simplement dans la rue, par courtoisie, par, par politesse, par gentillesse, peu importe. Vous dites bonjour et que la personne vous regarde et vous dise « je ne vous connais pas, moi ». Comme si dire bonjour n'était réservé qu'aux gens qu'on connaissait. Voilà, non, non, juste, je vous dis bonjour par courtoisie, madame. Vous me regardez, on a eu un échange visuel, je vous dis bonjour. Voilà, ah bon... Ça m'est déjà arrivé très souvent, ça arrivera encore, mais voilà, dire bonjour par courtoisie, c'est pas bien mal, ça fait pas bien peur, c'est pas bien méchant. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux, vous le savez. Allez, à demain, ciao.